Donc, je suis Claire Islin, directrice de l'Odéon, Musée des théâtres romains depuis bientôt 4 ans. Cette année, pour la rentrée, on a concocté une exposition sur le spectacle dans l'Antiquité romaine qui s'appelle Spectaculaire, le divertissement chez les Romains. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette exposition euh, Déjà parce que Lyon a la panoplie complète des édifices de spectacle dans l'Antiquité théâtre, odéon, amphithéâtre, cirque. Et par ailleurs, on observe que dans l'ensemble de l'Empire romain, Finalement, euh, il y a une implantation assez systématique euh, d'édifices de, de spectacle. Alors la question a été pourquoi, quelle est l'importance en fait, du spectacle, euh, quel est le message qu'on veut faire passer, en quoi ça peut jouer avec la cohésion de l'Empire et euh, surtout après de rentrer finalement dans les coulisses du spectacle et de se poser toutes les questions du fonctionnement des coulisses, euh, des stars, en fait, des acteurs, euh, des émotions du public euh, donc on a constitué effectivement un comité scientifique solide. Dans nos expositions, on tient toujours à ce que en fait, le public euh, puisse être le plus à l'aise possible. Il y a une grande ergonomie de visite, donc différents niveaux de lecture, pour euh, voilà, la personne qui arrive en ne connaissant pas nécessairement le thème, qu'elle puisse passer un bon moment et retenir l'essentiel, ou approfondir en fait, le thème. Et on sait que ça passe aussi par la participation et le jeu. C'est vraiment indispensable en termes d'apprentissage pédagogique. Donc on a multiplié effectivement les, les jeux, les manipulations euh, d'objets, voilà, pour comprendre par exemple la forme, pourquoi la forme du théâtre, pourquoi l'amphithéâtre, pourquoi le cirque. Et euh, on a des interviews de stars de l'époque, hein, puisqu'on va vite apprendre que Laurice, donc le conducteur de char, mais aussi bien le gladiateur ou le comédien, sont des personnages importants dans l'Antiquité, certes de statut social très peu élevé, esclave, affranchi, mais non au moins qu'il y avait une certaine importance, un certain niveau de revenus aussi dans certaines professions. Et on retrouve, comme vous le voyez ici, aussi de la reconstitution de costumes de scène, comédie, tragédie, pantomime, qui a été travaillé avec le musée de Saint-Romain-en-Galle, un facteur aussi de, de masques qui a pu les reconstituer parce qu'ils ne sont jamais conservés, puisqu'ils sont en matériaux périssables. Il y a du jeu vidéo, et puis il y a trois grandes boîtes immersives dans lesquelles vous pouvez rentrer et vous sentir comme un spectateur romain, c'est-à-dire que vous êtes dans le théâtre de Pompée, reconstitué en trois dimensions, vous êtes aussi dans le Colisée, ou alors dans le Cirque Maxime, qui, euh, qui pouvait accueillir jusqu'à 220 000 spectateurs à la fin de, de son existence. Et vous ressentez euh, toutes les émotions, c'est-à-dire qu'il y a les acclamations du public, il y a les instruments de musique qui étaient beaucoup utilisés pour scander les spectacles, trompettes, lyres, orgues, percussions. Et donc vous pouvez vraiment vous positionner en fait, euh, tel qu'était un spectateur romain dans l'Antiquité. Et enfin, il y a quelque chose auquel on tient toujours dans nos expositions, c'est qu'en fait on, a, on choisit toujours un sujet, euh, qui part de notre actualité pour raconter ce qui s'était passé il y a 2000 ans avant. Et là, vous allez voir que le spectacle, en fait, dans l'Antiquité, c'est quasiment la même chose que de nos jours. Alors, il y a des choses qui diffèrent, notamment l'importance de la religion, du calendrier religieux, des célébrations en fait, qui précèdent le spectacle, euh, de la propagande aussi en faveur de l'Empire et de l'Empereur, toute cette iconographie très présente sur les murs de scène. Mais pour le reste, en fait, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on ressent des émotions fortes, fait des paris. Une star de l'époque comme un conducteur de char peut gagner énormément d'argent. Donc il y a Dioclès, l'exemple de Dioclès est très intéressant. Il a gagné 1460 fois dans cette discipline et puis il a pu gagner jusqu'à 35 millions de sesterces. Donc on a beau être d'origine relativement modeste, on peut vite faire carrière. C'est intéressant aussi pour les gladiateurs. On a comparé, vous verrez, il y, a, il y a quelques petites vitrines qui montrent volontairement des objets de notre quotidien, notamment du monde du foot avec des écharpes de supporters, « Allez les bleus », ou alors des canettes d'une boisson gazeuse que je ne citerai pas, euh, très populaire, avec les portraits de nos joueurs de foot, qui sont comparés à des objets, finalement, l'équivalent des objets dérivés dans l'Antiquité romaine, euh, qui citent un gladiateur célèbre, ou alors qui mentionnent « Allez les verts. Alors en fait, les verts étaient très populaires à Lyon. Hein. Mais euh, effectivement, on a énormément de témoignages, en fait, d'encouragement d'équipes colorées, puisque les, les Jeux du Cirque, c'était quatre couleurs différentes d'équipes. Donc vous allez voir effectivement qu'il y a beaucoup de points communs et on va par exemple aussi analyser, par exemple pour la construction d'une comédie, d'une tragédie, ou d'un pampomime, la grammaire de l'écriture finalement dans l'Antiquité. reprend les mêmes codes d'écriture finalement que nos films célèbres, populaires, les séries en fait que l'on adore regarder et James Bond par exemple fait partie des points de comparaison avec l'écriture assez caractéristique d'une comédie qui repose toujours sur les mêmes rebondissements. Les mêmes émotions, le suspense, l'attente, l'effroi, un petit peu d'amour, etc. Donc, les spectateurs, il y a 2000 ans, avaient déjà ces codes, s'attendaient en fait, à les rencontrer quand ils allaient au spectacle, tout comme on s'attend à les revoir effectivement quand on ouvre un, un roman caractéristique ou alors qu'on va voir un James Bond au cinéma. L'exposition se tient à Loubdoune musée théâtre romain du 6 octobre 2022 au 11 juin 2023.